Salut on, on se retrouve pour une nouvelle partie avec erreur sur Mordau. Salut Je te suis rouge. je suis loin derrière mais je te suis. Oh mince! On je est, croise un est. bleu, je l'évite pour aller taper le rouge. Oui, mais on est rouge maintenant. J'avais main. oublié. Ah, tu fais quoi là? Ah, ça c'est un ennemi! beaucoup trop rapidement en fait Heureusement qu'on respawn vite hein, parce que un Ouais ouais t'as aucun temps d'attente au moins Tu te fais... Tuer ah, une vitesse pas, incroyable Ouais tu sais que tu shot si tu pars pas au bon moment en gros Ouais Même si t'as une bonne armure t'as même pas sauf ah, ça c'est un ennemi Oh mince j'ai tapé euh... un ennemi. Ah d'habitude en fait, dans ce genre ça de fait jeu où.. De où ou... de euh, plus plus ça fait pas mal quand même. Piqué, ça fait deux fois moins de dégâts qu'un coup normal. Bah c'est déjà pas mal. Si tu touches à la tête, euh, à mon avis, tu one shot. Et tu touches de plus loin, a priori, avec la pointe. Oui, c'est ça le principe, je crois. Mais... Avec On un coup plus rapide plus plus en plus. Homme, désolé. Ah, il y a une direction. Oh non C'est une blague j'avais des pics en bois, j'ai avancé dessus un peu trop, ça m'a one-shot On perd largement là -bas. Je viens de me rendre compte Que tu peux choisir la direction d'où part ton coup Oui oui bah ouais Ah tu l'as choisi plus ou moins je crois mais... je sais pas Avec la à... souris non, Ouais c'est pas où t'as, par rapport à où t'as la tête je crois surtout Super bien les ennemis là, on se fait poutrer. Moi j'ai 6 de vie là. Je suis pas bien. Ah non, c'est un copain Pas ça. de. Oh non, j'ai parlé trop vite. il faut vraiment parler pile au moment où tu prends le coup en fait. Ah c'est là. Putain, il a Il a un bouclier, mais minuscule lui. Ah, y'a un pote qui vient m'aider. Yeah! C'est tellement plus marrant quand on... tu comprends ce qui se passe. Oh, j'ai pris un 50 là. Mais si c'est compliqué va les flèches quand même. J'ai même qu'il suffit de parer mais... Ouais. Comme tout, ouais. si tu pars au bon moment... On oh, va avec un petit Il a sorti son petit son couteau et dit non. oh Il a deux chevaliers sur moi mais là je peux pas fuir, ils sont deux sur moi avec des grosses armures, je leur fais aucun dégât. Il est level 2 hein, les gars. Ah oh, on oh, a pris un truc. En... Du coup, on peut respawn plus proche. Ouais je tue les chevals parce que c'est le truc que je vais <rire> faire. je tue les chevaux plutôt que les chevaux, mais. Wesh! C'est trop puissant d'être plein contre 1 en fait. Non, ils étaient 2-3 contre moi et. Oh mince! Ah. Oh putain! Je viens de faire quoi là? Toi qui as dressé l'échelle? Ouais en fait tu peux la faire descendre ou c'est quand tu veux Ok Ça c'est chez nous en fait, c'est rouge On est rouge T'as du monde horreur Ouais il m'a fait super mal Je peux pas un, passer, il y a un truc de pique c'est fait tuer le gars mais il a une un, un arme super puissante en fait Ok Oh mais les bandages ça régène tout ça, ça se pourrait bien. T'es en clavier quoi, Heureux hein En anglais. Ah Merci Je me demande si par hasard ils ont pas fait un truc ultra nul avec les 1, mmh. 2, 3 et tout. Clairement, c'est 1, 2, 3. Hein. C'est en anglais. Ouais, par contre, ils sont pleins les ennemis. C'est waouh. Je me prends des trucs, c'est. J'essaie de jouer un peu alors. Et comme la molette sert à autre chose. En fait t'as un bon arc mais t'as aucune défense. Ton armure consiste à du vide. Ouh one shot. Oh là ça marche super bien alors qu'en tête la main dans la tête ça one -shot. ah c'est trop dur de toucher à la tête c'est pour tes bandes de là ok parfait tu peux récupérer des munitions ouais par contre je me prends des one shot alors que par exemple pas de problème mais je vais essayer de continuer un peu jouer alors que ça vraiment en plus ça et là, s'il défonce vers moi, je peux rien faire. En plus, il m'a pété mon arc. Moi, oh, je l'ai tué à la petite hachette. Mais j'ai plus d'arc. Est-ce que tu veux que je fasse, par contre ah, oui, C'est bon. J'ai un nouveau accès au. Lui il lance des molotovs là. L'Oréal, tu n'as pas acheté ton arc Comment Tu sais quoi euh, Longtemps Ça n'avait pas d'effet. Ah un tu peux pas Ah oh, merde, j'ai tapé dans le mur. Je compte sur vous hein. Deux morts. Ah, j'ai perdu mon, ar mon arc. En fait, dès que tu prends un coup, tu euh. perds ton arc. Ouais. Ok. Moi je suis archer, hein, mais je suis pas du tout avec un arc. Hein. Parce que tu le perds très très rapidement ton arc. Et le petit couteau que t'as en arc, euh, en archer il est pas mal aussi. Mais euh, je l'ai lâché je crois. En fait, Qu'est-ce que j'ai fait Ah je l'ai lâché aussi. En archer tu peux régène, je crois Ah merde, j'ai tapé du mauvais côté. Et du coup, si je suis comme ça, ça tape comme ça. Et Si je suis comme ça, ça tape comme ça. Ok, c'est bien ça. Ok pourquoi vous faire okay, clic Et j'ai pris un one shot Ok ouais l'archer c'est bien mais en fait problème c'est que dès que tu prends un coup t'as plus d'arc C'est pas comme dans ah, jeu Moi je l'ai ramassé Ton arc Ouais T'as trouvé un arc par terre Il faut peut-être juste tomber par terre je sais pas hein. Ouais mon arc est tombé par terre ça j'ai remarqué ça je sais pas j'ai pas vu Ohhhh Tu peux débander ton arc avec le clic droit d'ailleurs. Ouais, ça je savais. J'ai deviné, c'est comme dans Kingdom Come Deliverance. Je sais pas, deviné, mais ce pas, pas pourquoi, c'est pareil dans Assassin's Creed Valhalla, mais je crois que les touches sont inversées. Mais juste tu clashes le clic droit pour. Euh, ouais, place, ouais, ils ont un, un système un peu bizarre pour l'arc euh, Assassin's Creed Non, tu bandes Creed et quand tu débandes ton arc, ça tombe. Tu t'es obligé d'utiliser deux clics. Ouais, bah, ouais, mais bah Minecraft, ils font pas ça. Kingdom Come Deliverance, ils font pas ça. Moi, ça me semble logique. Tu vois du monde en bas Ouais juste en dessous Ok Mince j'ai tapé un bleu Mais on est On est contre les bleus On est contre les bleus Ah il m'avait l'air bleu Mais il est pas bleu Tu peux faire tomber les échelles du coup Quand t'es en haut Là bas à droite y'a un bleu Oh 27 Non 34 dégâts Mais il a fui Là-bas, il des bleus, et vous. Où ça là -bas, Tu dis là-bas, là mais. Ah, oui c'était là-bas en face, de côté, de côté. Ah, oui. Un sur moi. Ouais, Mon petit couteau de bûcheron n'a pas suffi pour le tuer. Hmm. Mais en vrai, l'arc, c'est pas mal. C'est bien, ils ont mis des protections, les gars. Un peu plus de par là. Wow wow wow il y a plein d'ennemis là. Les flèches elles sont très lentes mais elles sont assez efficaces. Et tu récupères des flèches au sol si tu fais pas nymphe tu as des, toujours des flèches. Mais je suis en attaque en cours là -haut. Bien à toi alors Ah ouais on a du soin Il m'a fait tomber mon arc ou il m'a tué je sais pas Je suis clairement mort mais j'ai si c'était du soin ou du ton master. Beaucoup plus shot à la Regarde-toi, il derrière toi. Ok. Oh non, mais bien coup, oh non. Pas un gars avec une arme derrière moi, il me trop vite. Ouais, l'arc c'est semi bien, je suis semi satisfait sur l'utilité de l'arc. En même temps, c'est pas mal, en même temps, t'as tellement pas de vie que. Je pense qu'avec la lance, le meilleur truc c'est poignarder quand même. J'ai pas trop l'intérêt de la lance, mais. Mais le copain, laisse-moi passer! Putain! En fait ils font que tomber ton arc au sol. Quand en fait, ils te tapent. Mais le truc c'est que tu tapes, il peux tape, tomber ton au sol et tu peux pas faire grand chose du coup. Faut prendre le retard, mais là pour l'instant on perd, hein. mais large On se fait poutrer. Oula, je viens de tuer un ennemi là, un allié. Notre good nouvelle. Wow. Ouais bah les archers je suis pas hyper satisfait Semi en même temps c'est puissant, semi en même temps c'est tout pourri Parce que ça va vite, ça fait des dégâts mais.. Ah oh, j'ai paré, là j'y crois pas Ça se protège tellement mal que.. Je crois ouais. que la seule façon qu'on gagne c'est qu'on arrive à piquer les 3 points sinon on a perdu Moi je suis en attaque sur le premier point mais on capte pas C'est quoi son arme lui C'est un Merlin. Je sais pas ce que c'est. Là je vais au niveau du moulin. <rire> moins le score peuple. On est encore en attaque mais là on va peut-être sur sera le cap En fait, c'est une, une toute petite meuf avec une masque qui me tape, moi. Mmh. Enfin, Merlin, ça s'appelle. Elle a aucune vie, mais elle fait trop mal. Mmh. Je pense que c'est elle qui s'est appelée Merlin plutôt. Mais... Je sais pas trop parce qu'il y a juste écrit Merlin. Tranquille, le spawn kill, toi Ça va se faire foutre, bas, ouais. Il y en a encore au spawn. Fincé. Pourquoi j'ai pas mon bouclier dans ma seconde main Parce que tu l'as dé, tu t'es changé de la Ah on peut l'enlever ouais, ouais, ouais. ouais. Oh merde Au moins on a capté un point mais on est loin d'avoir gagné ça par contre c'est un peu chiant les gens qui spawn quand même. Même s'ils se très rapidement poutrer. Je sais pas si pas peut être d'actualité spawn parce que comme on spawn tous au même endroit après ils se font détruire. Mm. Euh, attends on capture en cours mais c'est les ennemis qui captent là. Ah mais je l'ai mis hein. Parce ça n'arrive pas à tout à J'ai Désolé désolé Il ouais, nous en reste 50 on va perdre mais Ah la ville c'était même pas à l'endroit où on était J'ai besoin qu'il lancent des pièces sur les ennemis. J'ai je un château, je crois qu'on est perdu. Hein. Il nous reste 5 soldats on a perdu de toute façon, je crois en fait. Mm -hmm. mais voilà. Parce que dès qu'on a plus de soldats, on perd donc... Euh... Ok. On va pouvoir faire ah une non, autre peut-être chapeau ennemi mais... Chapeau ouais. ennemi le, le drapeau ennemi. <rire> J'ai plein de sous en tout cas. Là, je peux améliorer quelques trucs. Tu veux là. faire un truc avec de la neige Euh... Pourquoi... Pas... se mettre de la montagne. C'est deux fois sommet de la montagne. Ah mais il y a un invasion et un front line. Ouais. Je sais pas ce que c'est la différence. Je crois qu'on fait que des front lines depuis tout à l'heure. Ah ouais, ça va passer sur invasion apparemment. Mais je suis pas sûr en fait, je sais pas. Invasion, j'ai envie de dire qu'il y en a des qui up et des qui attaquent. Mais je sais pas si c'est ce qu'on faisait ou pas. Peut-être euh, capture de points. Oh, j'avais pas activé. Ma soufflerie de PC, ce qui fait que mes performances étaient réduites. On est ah, rouge est On est rouge et on défend. Euh, et du coup, faut qu'on parte au niveau de leur camp. On arrive à protéger. Et on a 15 minutes pour protéger. Il y a plein d'ennemis qui nous rachent dessus. <rire> Ah c'est fort de se mettre à 2 contre un gars Oui oui c'est fort mais j'ai déjà pu dire En fait faut refaire 1 et 2 C'est un 3 contre moi ah. Pourquoi j'ai perdu mon épée J'ai pris une flèche On est rouge hein on est d'accord Oui oui oui on est bien rouge En fait tu touches à si l'ennemi se défend pas. Ouais à court petit archer. Hop, hop, hop. J'arrive pas toujours bien à savoir qui est l'ennemi qui est lié. Hein. C'est un allié qui me met des coups là. Au moins le de est n'est pas trop, trop abusé mais quand même. En fait c'est les assassins moi qui me cassent les couilles. Genre ils me sautent dessus ils me tabassent. Je pense que quand je serais devenu fort, fort à l'arc je trouverais ce jeu génial. Les Vauriens. rien il wow, m'a one shot l'archer Entre archer on se one shot Ouais bah ouais ce que tu fais super mal Je te suis en archer hein, Faut qu'on protège des trucs Ouais il y, y moi, a des boucliers Bah c'est pas grave tu fais dispersion ouais, un allié, ça je... je crois que c'était un ennemi il était bleu Dans ma tête il était bleu qui est le méchant Je sais pas trop. Non mais vous allez, vous les avez tous tués. Moi, je fais quoi Je tire au hasard de leur côté. pas la meilleure des solutions. Je pourrais ah, toucher quelqu'un. Ah ouais. Je sais pas si c'est un cul de sac. prendre de des trucs avant qu'ils enflamment, on n'a pas du tout réussi. Bah y'en a qui sont protégés encore là. Faut que je fuis moi, il me fait trop mal lui. Bref, ouais, moi je suis là pour, pour backstab les, les gens. Avec les perso que j'ai. Parce que c'est assez dur de backstab les gens. Parce que moi je me suis fait tellement tuer par des gars comme ça, ça m'a saoulé. Pourquoi je touche plus rien là j des... Ah, j'ai des pièges à ours aussi, ouais. Bombe incendiaire Ah, c'est pas mal ça aussi Ah non, mais j'ai tapé sur un copain hein. Du coup, là, je prends plein de dégâts d'équipe. Oh Headshot au corps à corps Ah, mais je régène avec ce perso Y'a rien qui lance des cailloux en effet. Je sais pas si il est bien le perso que j'ai. Mais là ça m'a l'air puissant au niveau de dégâts, après. En fait hmm. c'est assez bien équilibré, je crois, tous les persos sont ouais, plutôt ouais. bons mais ont généralement des assez gros désavantages quand même. C'est ce que j'ai au moins il régène super bien en fait Ah oh ouais par contre il se fait boutrer Ah c'est un arc qui m'a tué mmh, Mince <rire> -ce que Bata, à Non ça m'étonnerait Ejecté, vice-mpo dégâts d'équipe 20% Pajep so, Je sais voté. pas comment faire c'est euh, tout à droite de ton clavier, c'est les touches un peu spéciales, avec les numéros. C'est pour passer normalement, mais je les ai pas dans l'endroit que toi. C'est pour aller tout en haut ou tout en bas d'une page. Ah J'aime bien, depuis que je suis bon à l'arc. Enfin bon, c'est discutable, ouais, pensez... mais t'ai pas à faire pousser. Non, je vais faire pousser avec un d'allier Ah ils, ils ont regardé 15 minutes là. Ah eh mince on est plus loin. Bon. T'avais pas encore t'as poussé toi. Ils sont pleins sur moi. Ouais je pas vois rien ça faire, en fait. Dès qu'ils me mettent un coup c'est de Ils sont 12 en plus. Ils se de tout de ça je crois. Ah, il est pas censé avancer, je crois que le truc. Il y en a qui joue de la musique. Qu'est-ce <rire> qu'il fout Oh mince. Ouais, il joue de la musique. Mais battez-vous. Oh, je fais super mal avec mon toc de feu en fait. C'est lui qui m'a tué. Non, mais non, il avait été full de vie celui qui m'a tué. C'est derrière moi, je crois. Tête, hein, je je sais pas si j'ai une chance de parer à temps avec euh, l'archer. Oula. Pas sûr. Non, y'a a pas de quoi parer. Pas bah, si tu prends le petit couteau. Là, tu peux pas. Ah peux oui. Je sais pas si jamais y a un truc du genre comme ça, un petit couteau, euh, tu pars pas bien fort. Y'a un type qui est passé de ce côté-là. Qui joue du banjo. T'es en archer aussi ouais. ah, ar ah, sur nous Bah, oh, je suis obligé de faire demi-tour, attends. Je vais me faire poutrer sinon, j'ai plus d'arc en plus. Bah, fuis si tu peux, hein. J'ai respawn de l'autre côté, moi. Ouais, je J'ai sauté avec une grosse épée là. Ah, ok. Je trouve ça plus marrant en défense. Putain, putain. À mauvais. Pas ça l'ennemi c'est Ah ils font avancer un bélier pour nous détruire la porte. J'ai en fait, dès qu'il faut fuir c'est mort je vais aussi vite qu'eux et ils me tuent super rapidement Ils arrivent à le faire avancer le bélier ouais Ouais ouais là ils arrivent Comment on recharge Ah c'est 0 sur 16 c'est pas 16 et avec un stock C'était deux ennemis ça Empêcher le bélier d'enfoncer la porte. Ouais, ça va être dur. Moi ouais, je tire à l'arc là ça fait pas mal de dégâts. Mmh. Ouais, suffit de débouiller les corps hein, pour avoir des flèches et tout ça prend beaucoup de temps par contre sur notre bel arc on les avance avec le bélier ouais ouais je vois bien en même temps j'ai rien pour protéger contre le bouillon Je vais partir avec mon autre gars La merde je respawne avec l'archive Il y a un type près de nous C'est un allié qui tape un allié ça. Oh mais quel débile Oh non j'ai tué un, un allié pas Ah pas non c'était un, un ennemi Qu'est ce qu'il faut ah, y'a un type. Euh... Oh, je vois. J'avais très difficilement à reconnaître si c'était un allié ou un ennemi. Hop si là, là Headshot ouais. On peut marcher sur les pièges jaloux des ennemis. Des alliés. Des alliés. Des ennemis, mais ça serait vraiment tout pourri. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement d'alliés qui tirent sur les ennemis que. qui tient sur les alliés C'est pas toujours facile. Il y aura avoir pas mal de gens, des gens qui découvrent comme nous. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui le découvrent et qui jouent comme des merdes quoi. Ouais. Ah. En fait, ouais, avec un petit couteau, si vous est plein sur un gars, c'est facile de le tuer. Ah, il faut les empêcher de défoncer la porte maintenant. Ouais, ouais bah ouais. Rien n'est perdu. <rire> J'avais fait des dégâts de véhicule en tirant sur un cheval. Mmh bah Il ouais. y a des cavaliers qui arrivent, des chevaliers qui arrivent là mmh, dégâts d'équipe tiens moi Non, si perdu dans le dos Tellement entre nous. Ah j'ai plus de bandage, bon Moi je me régène tout seul avec le passos c'est vraiment pas mal Ah, t'as quoi Le passos qui tape très vite Perso qui tape très vite ouais. Pourquoi il y a des alliés qui se sont dépassés sur ça là Bon pas mal ce jeu quand même ouais, Une bien fois qu'on a compris comment tuer les ennemis <rire> C'est quand même plus marrant si tu dessus, hein. ouais. Comment, Moi j'ai eu du mal à comprendre comment les taper Hein. Peur, là, Je comprends pas par contre il de la vie des ennemis normalement Je leur euh... mets un coup, ça me met 34 et après leur vie elle est à fond ah. Oh la mince Mais t'es meilleur que moi On s'entretue entre nous Pour essayer de tuer un gars qui fonce Comme tout le monde essaie de le suivre pour le tuer, ça marche pas du tout Et à la fin qu'est ce qui se passe bah, y a juste plein de gens chez nous qui se Waouh, qui nous lance des pierres comme ça dessus là On ne sait pas Oh j'ai pris un one shot Ah dû ça... ah, prendre quelques dégâts des pierres quand même Ah je crois que c'est les dégâts qui t'a infligé le gars Et Tu vois il n'a pas sa vie à lui Oh non mais... Oh, J'ai pris un type par surprise et je l'ai eu. Je suis content. Oh non. ça pour faire des dégâts. Est... Il, a il a une lance. Un... Et un... Ah mais il la lance. Ah d'accord c'est des munitions. C'est une petite lance à lancer sur les ennemis. Mmh. C'est super efficace en tout cas Bon faut la récupérer aussi après sur l'ennemi Ah Bah sinon ça me un plus Ouais Je vais peut-être la recharger dans les trucs de munitions <rire> <rire> J'ai fait tomber des pierres J'ai touché un allié et un ennemi Oh non des gars d'équipe C'est un allié qui m'a tué, mais c'est pas grave. ah ouais, J'espère que c'est pas moi. En fait, eux ils doivent se coller au niveau du machin et appuyer. Ouais. Donc... Oh mince, je suis tombé. Ah, je suis pas mort. Je prends des one shot. C'est des alliés, mais. C'est la première fois qu'il me tue Non mais je suis super mal d'ailleurs ah, On a perdu Ah non j'ai juste perdu beaucoup de vie Ils ont pété la porte Ah c'est pour ça que c'était en... en noir pendant un instant Donc ils ont encore 15 minutes bon Oui mais ils récupèrent 15 minutes à chaque fois c'est un peu chiant ça va La partie peut durer 3 heures quoi en gros hmm. On avait que 5 étapes Ah bah ça fait quand même 1h15 hein Allez, 3h 1h15 Donc on débloque les prisonniers qu'on a fait 2 en fait je pense qu'il faut qu'on les empêche d'y accéder. Oui, oui. Quoi 87 Mais lui il a traversé le jeu On n'a pas gagné un level en une partie, il des level 87 le gars. Hmm... Ah et si t'as de la place libre en fait tu peux prendre encore une autre arme Heureusement il n'y a pas nos ressources en jeu parce que sinon Ah quoi j'ai pas tapé le bon Où est-ce qu'il y a des munitions Là-bas j'ai l'impression Aïe Tu joues à l'arc Yep Depuis tout arrive. à l'heure Ouais ouais ouais Ah j'arrive pas à faire des dégâts là Mais t'es contre moi Non non Ah non t'as juste Bah les... je sais pas je pense pas non on était, non, tout... On était ensemble tout à l'heure pour voit dans le classement Quoi T'as juste pas fait assez de score pour être dans le classement Pourquoi Je suis à 1700 Mais, mais t'es tellement bas que je te vois pas du coup T'es à 2000 Ah on voit pas les... Ah si mais faut descendre quoi Moi ouais, J'ai pas besoin de descendre pour me voir Ni pour te voir bah, C'est normal euh... Je fais l'effort pour toi hein. Ah cavalier derrière toi erreur J'espère que ma flèche elle est partie quand même Moi j'arrête pas de respawn hein. c'est fou moins moi l'arc un peu moins Oh non 150 dégâts, mais ils étaient pleins je pense Oh, une meurtrière! Bon, On voit pas très bien. J'ai des pansements là-dessus. Non, j'ai pas de pansements avec. Oh. C'est un arc, c'est quoi? Épée longue. Ouais, ok. En vrai, le billard, j'aime bien, mais c'est chaud, hein. de tuer d'un coup avec une hache d'armes mais j'ai la même <rire> mmh. bah c'est pareil voyons moi j'arrive pas à tuer les ennemis j'ai des javelots pour si les ennemis fuient mais ils fuient jamais quand il reste vraiment un pelot et on est tous dessus c'est pour ça que ceux de gauche c'est ceux qu'on arrive le mieux à défendre parmi les prisonniers Que je peux régénérer ou pas? Ah oui, tu régénères avec n'importe quel perso en fait, il suffit de sortir du combat. j'avais plus de javelot, je sais pas si je peux les récupérer dans les cascasses de... de munitions bon, ça fait plus que je vois une cacasse de munitions en fait. il y en a une long de leur château enfin du château qui nous ont pris du coup c'est pas leur château, c'est vraiment de l'autre quoi mais du château de leur côté, c'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Oui, d'accord, je comprends du coup ce que tu veux dire. Ils utilisaient leur château. En haut ou en bas Euh. Au milieu. Ni très bas par où il spawn ni très proche. Ah merde, il a géré. C'est le 87 encore, lui il a pas deviné On <descon poneanta cachots> gagne pas un level par partie Il a joué plus de 90 fois plus que moi oh Ah merde, ça me réveille ça Je suis vraiment, là c'est une truc une... une... une... une... une... une... une... dans la tête Oh putain, encore un lagu d'ennemis ça me fait rire on se t'abasse à l'endroit où il n'y a plus d'ennemis du coup il me reste encore des javelots, non <rire> pas si mal, hein. Le c'est que 6 minutes encore, ça fait beaucoup. Mince, un coéquipier. Heureusement qu'ils en aient refait les dégâts d'équipe. Oui, oui, c'est pas aussi puissant que les autres, sinon. Histoire qu'il faille faire attention, mais quand même. Oui, tu peux taper dans les alliés quand même un petit peu. Ouais. Et il vaut mieux tenter le coup avec une chance sur deux que pas tenter le coup. Il y en je suis en 4-1 avec eux, c'est une grosse galère. Bah, J'ai une hache lourde moi, mais du coup bah, c'est dur de la tuer avec. Je me suis vengé par derrière du type qui m'avait tué quasiment à notre spawn. Ah le javelot, ça one shot. Non mais... Bah j'en ai pris un à la tête alors ou je sais pas quoi. Oui bah de toute façon quoi tu te prends, tu fuis, mais généralement c'était encore de la corps à corps c'est nul Ah je suis un archer moi Ah oui, bah, si t'es un archer je vais t'aider c'est pas possible ça me semble directement bien plus Ouais parce que les flèches pas forcément Moi je one shot peu de gens 39 de vie comment c'est possible j'ai fait 34 Ouais bah je sais pas ça je comprends pas trop où il se regène en faisant un kill y a un effet Ah oui peut-être parce que a gens qui parlent en français c'est très drôle quoi on a perdu Oh non, oh, non c'était les derniers prisonniers il ouais, a pas encore pris 15 minutes déjà hein. ouais, je crois qu'ils reprennent genre 8 minutes à chaque fois ou 4 minutes ou 5 minutes ils prennent un certain temps en plus pour protéger notre temps. roi. Commandant de la frigarde. A mon avis c'est un bot. Je sais pas d'où viennent les ennemis. Euh enfin, bas j'imagine, je suis pas sûr. Ah à droite là il y en a. non C'est que des alliés, c'est que des alliés. Ah ils sont à l'intérieur euh, en bas. Il y a déjà du monde à l'intérieur. Il y a des gens qui tapent le roi, j'ai l'impression. Ah ouais. Ah qui tente. Pas bah, des alliés quand même. Non non, des ennemis. Je, sais pas, je vois beaucoup d'alliés, moi je vois pas beaucoup d'ennemis. Ah ouais, pareil. Moi c'est cool parce que je vois beaucoup. Mmh. Il y a un gars qui fonce un arc Waouh, one shot Non mais j'ai vu que ça quand il gars. en fait Il a juste... What Mais il en fait quand tu les as beaucoup plus vite que toi C'est très dur de tuer les gars Parce que Généralement il a le temps de te tuer avant que tu arrives juste... Il y a un... Il y a quelques types qui arrivent à s'approcher du roi Avant que je ne les tue, bah, plus l'armée lente, plus c'est simple à parer. J'en ai pas beaucoup plus. Je quand même beaucoup de points pour les... les tapages dans les alliés, je crois. Ouais. qu'il va être temps de passer au chevalier pour défendre le roi Pour le roi qui arrive là par contre. Je suis là. Les gars d'équipe en plus. Moi ouais, je suis bien que tu spawn pas du attaque. Ouh il a une arbalète J'ai l'impression que je me suis amélioré en.. En, en épéiste, En jouant à l'arc Non non mais je suis sérieux mais c'est peut-être juste le truc de FPS hein ah, bah Ou alors l'histoire de voir les autres jouer Ou alors que c'est des combats plus déséquilibrés en notre faveur c'est possible aussi oh. En fait je pars trop vite par rapport à l'arme qui est contre moi Et du coup je me j'ai fait je ne sais combien de morts J'ai fait 34 morts Oh je suis juste en dessous de toi T'es mort encore plus que moi en fait. Alors que je cherchais. En fait, ils sont à l'arc les ennemis qui nous cassent les couilles. D'abord, on va les tuer. Mince. C'est souvent quand même assez au niveau C'est un ennemi ça On est bleu On est rouge Ah ouais. oh, c'était un ennemi Y'a un petit marqueur qui dit si jamais c'est un allié ou un ennemi quand même Encore le level 17 Et je prends des coups L'épée de bourreau, il y avait un gars corps à corps avec moi là Non on se fait poutrer à chaque fois en fait c'est problème Ah il y a des archers qui font pas mal de dégâts. au, au... Oui bah oui c'est pas ça qu'ils vont le tuer Il hein. aussi des gens dessus hein mais... Je prends des coups en fait, mais.. Je sais courir vite mais je crois pas du tout les gens touchent Waouh Ah non ah, bah, ouais, Ils l'ont tué hein, mais on s'est fait poutrer hein. Un allié qui vient de me tuer là Oui les gens chez nous euh, je sais pas à quoi ils jouent mais ils nous déboîtent hein.